Le collège Édouard Vaillant, la compagnie de théâtre Maquette, ainsi que plusieurs services municipaux en direction des collèges, ont concocté à des cinquièmes un cours particulier, un théâtre forum sur la sécurité routière. Cette initiative permet quoi Elle permet de, de, de se mettre un peu en, en immersion. Euh, par rapport à ce qu'ils vivent au quotidien, hein, sur, que ce soit sur le parvis, à travers des, des jeux dangereux, euh, des jeux de ballon. Euh. Si vous avez des choses à dire, si vous voyez que ça se passe mal, levez la main, vraiment, n'hésitez pas. Quand ils voient ça, en fait, ils voient la réalité en face d'eux. Et du coup, c'est ce qui leur permet de pouvoir comprendre et d'assimiler les choses plus facilement. Que, que, que par l'explication ou que par euh, la théorie, on va dire, en voilà. Bonjour aujourd'hui avec ton sac Donc le Théâtre Forum, à travers des comédiens professionnels, permet aussi de, se, voilà, de développer cette prise de conscience. Chacun peut peut-être amené à critiquer cette scène. Toi, t'es la maman, toi, t'es le papa. On peut y aller Go c'est important qu'ils connaissent les règles pour être en toute sécurité, pour mettre en sécurité les, les autres. Mais aussi parce qu'en cinquième, les élèves ont à passer l'ASSR, l'attestation de sécurité routière, niveau 1. Mais madame, il ne faut pas traverser en courant. Si on court, on peut tomber et on peut se faire écraser par oui, la voiture qui vient. Il faut bien regarder à gauche et à droite pour le passage piéton. Comme ça, on peut éviter d'avoir des accidents. Et maintenant, je le comprends un peu plus. Les élèves sont attentifs, enregistrent. Mais parfois, ils trébuchent, mais toujours dans la bonne humeur. Tu vois la route là ouais. Je vais la traverser les yeux fermés. Ok, vas-y. C'est un oh. malade, lui. Suis... T'es chaud ou pas ah. Non. Eh, je te paye ton grec. chaud au menu moi. si tu le fais. Moi je suis chaud. Tu viens avec moi au grec Ouais. Eh, je te paye ton menu toi aussi. Vas-y. Ah, ouais. <rire> <rire> Donc demain, si Ousmane traverse sans regarder, tu vas dire vas-y. Vas-y Ousmane traverse. Il n'y a pas besoin d'âge, c'est une notion de sécurité, de danger. Euh, on se met soi-même en danger, mais on met aussi en danger les autres. Parce que là, on fait la, on fout la merde, ça va bien. Je là, une fois, j'ai failli mourir. Toi, t'as failli mourir. Oh ouais. Toi, tu bientôt mourir. Que <rire> <t 'arrête> de... <rire> on peut les 150 élèves de 5e du collège Édouard Bayon ont participé à cette initiative. Ils ont ri, joué et appris. Matinée parfaite.